Quelques rappels pour bien commencer, pour bien commencer l'année Alors, allons-y pour ces quelques rappels pour bien commencer l'année de seconde. Qu'avons-nous au programme Nous allons revoir les puissances de 10 et les préfixes, puis l'écriture scientifique, un petit mot sur l'ordre de grandeur, ensuite chiffres significatifs et précision, et enfin la vérité. Alors la verrie ça peut venir comme un cheveu sur la soupe, mais en fait, pas du tout. Des centimètres, des décilitres, des kilogrammes, des milliampères, des micromètres, des nanoparticules, des hectolitres, des mégawatts, des gigahertz, des teraoctets, des pétaflops. Que signifient tous ces préfixes Tout ça a l'air bien nébuleux. On va vous expliquer ça tout de suite. Alors, les préfixes, il en existe de nombreux qui permettent de modifier une unité. En fait, ça modifie l'unité d'une puissance de 10. Alors, on peut avoir soit des multiples d'une unité qui seront obtenus avec des puissances de 10 supérieures à 10, l'exposant est donc strictement positif, ou au contraire, on peut avoir des sous-multiples d'une unité, c'est-à-dire que la puissance de 10 est inférieure à 1, l'exposant est négatif. Tout ça vous paraît encore un peu nébuleux Alors, un tableau pour éclaircir tout ça. Commençons par les sous-multiples. Première colonne, le nom du préfixe, qui est le même pour n'importe quelle unité, donc ça marche pour toutes les unités. Deuxième colonne, le symbole de ce préfixe. Ce symbole qu'on place juste devant le symbole de l'unité qu'on multiplie. Et enfin, la puissance de 10, modifiant la valeur de l'unité. Autrement dit, par combien je multiplie l'unité précédée du préfixe correspondant. Alors ça donne quoi Femto, symbole, f minuscule, puissance de 10, 10 puissance moins 15, autrement dit, je divise par 1 million de milliards. Pico, symbole, petit p, puissance de 10, 10 puissance moins 12. Nano, petit n, 10 puissance moins 9. Les nanoparticules sont des particules qui ont une taille d'environ 10 puissance moins 9 mètres, autrement dit 1 milliardième de mètre. Micron. Ah, attention, ici c'est la lettre grecque mu, un U avec une grande jambe à gauche. 10 puissance moins 6. Milli qu'on connaît dans millimètre. Petit m, 10 puissance moins 3. Centi, petit c, 10 puissance moins 2. Et des si, petit d, 10 puissance moins 1. Et après les sous-multiples, on a les multiples. Et on a toujours le même tableau. On commence avec DK, DA 10 puissance moins 1, hecto, H 10 puissance 2, kilo, petit k 10 puissance 3, et j'insiste, kilo c'est un k minuscule. Méga M majuscule cette fois, 10 puissance 6. Giga G majuscule 10 puissance 9, on multiplie par 1 milliard. Tera, T majuscule 10 puissance 12, et péta. P majuscule 10 puissance 15. Maintenant que nous avons fait connaissance avec les préfixes, revoyons l'écriture scientifique. Une grandeur écrite sous forme de notation scientifique ou écriture scientifique, c'est une grandeur qui est écrite sous la forme plus ou moins A fois 10 puissance N. Alors, qu'a-t-on comme condition a doit être compris entre 1 et 10. A peut être égal à 1, mais ne sera jamais égal à 10. N, quant à lui, est un entier positif ou négatif. Et on n'oublie pas l'unité de la grandeur. Alors, petit avertissement, on trouve parfois écrit A.10 puissance N. C'est parce que le point remplace le signe de multiplication. Et c'est plus rapide à écrire. Et deuxième chose aussi à faire attention, c'est que le séparateur de la partie entière et de la partie décimale, c'est une virgule en France. Ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Mais du coup, à quoi ça sert l'écriture scientifique Eh bien, tout d'abord, c'est la forme qu'on utilise pour présenter les résultats. Et surtout, ça permet de comparer facilement les valeurs de grandeur qui sont exprimées dans la même unité. On compare d'abord la puissance de 10... Et si elle est égale, on compare le nombre qui précède. Et l'ordre de grandeur dans tout ça, c'est la puissance de 10 la plus proche de la valeur d'une grandeur. Elle sert pour comparer grossièrement et rapidement deux grandeurs, ou pour vérifier rapidement en première approche si le calcul semble cohérent. Passons à une partie importante les chiffres significatifs et la précision d'une valeur. Et tout d'abord, posons-nous la question de savoir si 1,2 m, c'est la même chose que 1,20 m. Mmh. Oui. Alors, d'un point de vue mathématique, c'est la même chose. 1,2 c'est 1,20. Mais en physique, c'est pas tout à fait la même chose. Une vraie différence. La physique, la chimie, c'est des domaines dans lesquels on mesure souvent des grandeurs et on va utiliser des appareils de mesure et tous ces appareils de mesure permettent de faire des mesures avec une certaine précision. Utiliser le nombre le chiffre significatif pour indiquer la précision de notre mesure. Alors le nombre de chiffres significatifs va donc être composé de chiffres connus avec certitude. Et du premier chiffre incertain. Là je crois qu'un exemple s'impose rapidement. Voici le résultat d'une mesure 12,345. Cette mesure comporte donc 5 chiffres significatifs. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Mais on a également parmi eux 1 qui est le premier chiffre incertain. C'est le premier chiffre sur lequel on a un doute. Ça marche généralement bien, mais ce qui va poser problème... Alors, pour le 0, le nombre de chiffres situés après le dernier zéro non significatif représente le nombre d'un chiffres significatifs. Ouh il faut vite des exemples. À 0,8, en fait, le premier zéro qui est situé à gauche, les zéros qui sont situés à gauche ne sont pas significatifs. Donc 0,8, on a un chiffre significatif, ce qu'on pourrait écrire en écriture scientifique, 8 fois 10 puissance moins 1. 0,0052, et eh bien également ici on a deux chiffres significatifs, ce qu'on pourrait écrire en puissance de 10, 5,2 fois 10 puissance moins 3. Et de la même manière, 0,31, on a deux chiffres significatifs, on peut l'écrire sous forme d'écriture scientifique 3,1 fois 10 puissance moins 1. 0 est placé de l'autre côté, là, à droite, et eh bien lorsque le 0 est le dernier chiffre, donc placé à droite, là il devient significatif. 0,8, on l'a vu, un chiffre significatif, 8 x 10 puissance moins 1. Ah oui, mais 0,80, deux chiffres significatifs, 8,0 x 10 puissance moins 1. 0,800, et eh bien trois chiffres significatifs, 8,00. 10 puissance moins 1. Et ben, du coup, 1,2 m et 1,20 m expriment la même longueur, oui, mais pas avec la même précision. La barre qui est mesurée à 20,2 m est connue avec une précision du dixième de mètre au décimètre et celle mesurée avec 1,20 m avec une précision au centième de mètre, soit une précision qui est dix fois plus précise que celle de la longueur mesurée à 1,2 m. La physique ça vaut être facile il y a parfois des cas litigieux et c'est ce qu'on a quand on a des valeurs rondes entre guillemets du type 240 ou 3000 et en fait en l'état on ne peut pas conclure il faudrait pour cela qu'on ait l'écriture scientifique pour savoir si 200, on a 1, 2 ou 3 chiffres significatifs. Très bien, mais euh, on fait souvent des calculs en science. Et du coup, ça devient quoi les calculs, les nombres significatifs après les calculs Eh bien, la règle générale, c'est que le résultat du calcul doit être exprimé avec le nombre de chiffres significatifs de la donnée qui en possède le moins. Et bien, pour les additions et les soustractions, le résultat ne doit pas avoir plus de décimales que le nombre qui en comporte le moins. Ok, le résultat ne doit pas avoir plus de décimales que le nombre qui en comporte le moins. Mmh. Un exemple. Eh bien, voilà un exemple, un rectangle, et on veut calculer son périmètre. Le rectangle fait 14 cm de longueur et 22,7 cm de largeur. Je calcule le périmètre, 22,7 plus 94 fois 2, égale 233,4 cm. Oui, sauf que là, on est en physique, on n'est plus en maths, et que le résultat ne doit pas avoir plus de décimales, que le nombre qui en comporte le moins 94 n'a pas de décimale donc mon résultat lui ne doit pas avoir décimale du coup je vais écrire 233 cm. C'est simple, non? Et pour les multiplications et les divisions, ça donne quoi? Là, c'est un petit peu différent puisque le résultat ne doit pas avoir plus de chiffres significatifs. Que la valeur la moins précise. Le résultat ne doit pas avoir plus de chiffres significatifs que la valeur la moins précise. Hmm. Là encore je crois qu'il faut un exemple. Alors nous avons un dynamomètre qui nous permet de calculer le poids et on a mis une masse de 8,13 soit 10 puissance moins 2 kg. Alors, on a vu en troisième que P égale M fois G, on donne G est égal à 9,8 N par kilogramme. je fais 8,13 fois 10 puissance moins 2 fois 9,8, et j'obtiens 7,9674 fois 10 puissance moins 1 N. Oui, mais on se rappelle, le résultat ne doit pas avoir plus de chiffres significatifs que la valeur la moins précise. Ici, la valeur la moins précise, c'est celle qui a le moins de chiffres significatifs. G est exprimé avec deux chiffres significatifs. La masse est exprimée avec trois chiffres significatifs. Au final, il me faut juste deux chiffres significatifs. Donc, je vais arrondir mon résultat pour avoir deux chiffres significatifs. Et j'obtiens P égale 8,0 fois 10 puissance moins 1 newton. C'est simple, non vous savez donc maintenant comment présenter correctement le résultat de vos calculs en physique. Allez, un dernier point rapide sur la verrerie, où on distingue deux types de verrerie. La verrerie de stockage, qui comme son nom l'indique, sert à stocker les réactifs, les produits. Et la verrerie de prélèvement et de mesure, qui sert à prélever et à mesurer, et qui est donc faite pour les mesures et qui donc selon le matériel va être plus ou moins précis. Et donc les volumes qu'on va écrire vont comporter plus ou moins de chiffres significatifs. Allez, petit Le très connu bécher que vous avez déjà dû utiliser et on schématise comme c'est montré sur la droite. Il sert à contenir des solutions, des solides. Proche du bécher, l'air meilleur qui a un col un peu plus resserré, toujours le schéma sur la droite. Le verre à pied. Alors c'est un stockage, mais généralement un stockage pour les solutions usagées. Autrement dit, il sert souvent de poubelle. Le cristallisoire, qui est un grand récipient qui sert pour les brins réfrigérants ou pour les bains maris. Nous avons le tube à essai et on n'oublie pas son portoir, parce qu'un tube à essai tout seul, bah ça ne tient pas droit. Le ballon, qui comme son nom l'indique, a une forme de ballon. Il y a deux modèles, le ballon à fond plat, qu'on peut poser sur une paillasse, et le ballon à fond rond, qu'on ne peut pas poser sur une paillasse parce qu'il tombe. À la verrie qui sert à la mesure et au prélèvement. L'éprouvette graduée qui a une précision moyenne, environ 1 millilitre. Plus précis, on a la pipette graduée qui sert à prélever. On va s'en servir cette année en seconde. Tu as une bonne précision, environ 0,1 millilitre. Mais on a encore plus précis qui est la pipette jaugée. Et cette outils sert à prélever de manière très précise cette année aussi on va apprendre à s'en servir toujours dans les outils très précis la burette en fait c'est une colonne un robinet en bas on remplit la colonne et avec le robinet on verse le volume précis qu'on veut avoir enfin un récipient très précis la fiole jaugée on va s'en servir également cette année en seconde. Voilà, c'est tout pour ces rappels. Ou pas, n'hésitez pas à revisionner la vidéo autant de fois que nécessaire pour bien comprendre l'écriture scientifique et les chiffres significatifs. Vous pouvez également la partager sur les réseaux sociaux de vos choix. Mettre un pouce bleu si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, la physique c'est... Facile